Je suis Vanessa Wagner, pianiste. Comme moi, vous avez sûrement vu ces images terribles d'abattoirs diffusées par l'association L214. Aujourd'hui, je parle en son nom pour vous révéler une nouvelle enquête. Dans cet abattoir, la violence des mises à mort, la terreur des animaux qu'on sait aujourd'hui doués de conscience et de sensibilité, m'ont bouleversé. Et en tant que mère, les images des veaux morts asphyxiés dans le ventre de leur mère, tout juste tués, m'ont brisé le cœur. C'est un employé de l'abattoir de Limoges, révolté par la mise à mort de ses vaches, qui a contacté L214. Son travail, entre autres, est de jeter ses veaux, prêts à naître, à la poubelle. Plusieurs dizaines, chaque semaine. À l'abattoir de Limoges, des décharges électriques sont infligées aux animaux en permanence, parfois directement dans leurs yeux. Les vaches, les veaux, les taureaux sentent le danger. Ils paniquent et cherchent à fuir. Mais il est impossible de sortir du piège dans lequel on les a poussés. Les animaux sont étourdis avec un pistolet qui leur perforent le crâne. Les ratés sont tellement fréquents que selon les critères des Nations Unies, cette situation est qualifiée de grave et inacceptable. Les animaux devraient être rendus inconscients, mais ce n'est pas toujours le cas. Une fois suspendus, ou au moment de leur mise à mort, Ces images sont terribles, c'est ainsi que meurent chaque jour les animaux derrière les murs des abattoirs. À Limoges, des éleveurs envoient des vaches gestantes à l'abattoir. Épuisées, ces vaches n'auront pas la chance de vivre assez longtemps pour mettre leurs petits au monde. Les fœtus meurent lentement d'asphyxie dans le ventre de leur mère égorgée. Certains n'ont que quelques semaines. D'autres quelques mois. D'autres encore sont sur le point de naître. Et ils sont jetés à la poubelle, par dizaines, chaque semaine. Ces images sont insoutenables, et pourtant, ça se passe tous les jours, à Limoges et ailleurs. Grâce au courage d'un employé de cet abattoir, nous pouvons tous prendre conscience que la viande et le lait cachent une violence et une souffrance inouïes. Ils coûtent la vie à des millions d'animaux chaque jour. Comme le disait Gandhi, on reconnaît la grandeur et la valeur d'une nation à la façon dont celle-ci traite ses animaux. Il n'y a pas de fatalité, nous pouvons arrêter de tolérer cela en changeant nos habitudes. Personnellement, j'ai décidé il y a longtemps de cesser de manger les animaux. Et en tant que citoyen, nous pouvons demander dès maintenant l'interdiction de la mise à mort des vaches gestantes. Merci de signer la pétition avec moi sur l214.com.